C'est l'histoire d'un conflit entre deux villages, Pizoul et Boyac. Les villageois des deux bourgs sont en guerre depuis des années. La tension était si forte qu'en 1962, une frontière fut érigée afin de limiter les échanges commerciaux et la violence. Aujourd'hui, notre équipe de reporters est partie interroger le garde-frontière afin d'éclaircir le mystère. Bonjour, je suis Didier, le journaliste. Le journaliste. Si, oui, vous savez, je vous ai appelé il y a une semaine. Ah bonjour, Bonjour. vous je allez bien Je m'appelle Jean-Claude Vidal, Enchanté. je suis euh, gardien de la paix, ici. Je vois ça, je vois ça. Ah, je vais vous poser quelques questions alors, si ça ne vous dérange pas. Ça va très bien. Alors déjà, j'ai une première question à vous poser. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi il euh, y a un peu des tensions entre ces deux villages, entre euh, Pisoul et Boyac euh, Alors ça, mon petit monsieur, c'est euh, une, une histoire assez hallucinante. Euh, en effet, Boyac et l'histoire entre Boyac et Pizoul est très complexe et tout le monde sait ce qui s'est passé mais personne n'en parle. D'accord. Et oui, d'ailleurs, qu'en est-il des villages, Ils sont malgré le fait qu'il y a une guerre, et les villages sont quand même beaux. J'imagine qu'il y a un patrimoine. Un patrimoine, euh, bon, il y a une petite église à Boyac mm -hmm. et il y a quoi Pas grand chose à Pizoul mais il y a un commerce, voilà. Bon. D'accord. Qu'est-ce qui représente un peu pour vous, enfin, ce mur, cette barrière un peu cette barrière, je l'ai toujours définie comme euh, une sorte de mur de Berlin. Ah oui, carrément. Carrément. De par euh, sa protection et, mmh. euh, et c'est mon rôle, mon rôle assez prestigieux de garder cette barrière. Euh, voilà. Une noble tâche. Voilà. Et euh, du coup, pour avoir ce poste, j'imagine que vous avez dû euh, effectuer une sorte de formation. Euh, oui, j'ai étudié euh, à Draguignan, mmh. j'ai fait effectuer une formation euh, technico politico stratégico militaire voilà ça a l'air compliqué c'est très simple okay. euh, d'une durée de quatre ans quatre ans d'accord c'était un peu long j'imagine oui un peu long et assez... difficile là j'imagine bien oui. avec des stages euh, dans les Alpes euh, en plein mois de décembre euh, tout nu euh, ah oui. dans la glace voilà assez rude euh, c'est normal ça, ça c'est un habitant de un habitant de Boyac qui. parce qu'il est 8h et c'est l'heure du conflit. Ah, ah oui d'accord, c'est assez. Euh... Disoulois Ça va Didier Oui, c'est Oui Ça va Ils c'est pas encore arrivés là, donc tu vas attendre un peu, voilà. Ah, vrai, bon, t'as amené les munitions ce matin ouais, J'ai cassé mon bâton. Mais... Ah ton bâton ouais. Bon. Ouais. Tu trouves ce que t'as sous la main quoi Ouais. Bon. Ils vont arriver là. Continue à gueuler, ça va les faire venir. Bonjour Journaliste, enchanté. Ah oui il y a la télé qui est venue ce matin ah, pour un bon, bon reportage bon. <rire> de <nos> belles Région. <rire> voilà. Vous appelez comment Pierrick. En tant qu'habitant qu de, de Boyac, c'est pas un petit peu compliqué la vie de tous les jours, en sachant qu'il y a pertinemment euh, un, un, une tension permanente en fait, entre vos deux villages depuis des décennies. Non, tout se passe très bien, c'est-à-dire que. Moi j'ai une, une fille, une petite minette, j'ai deux femmes, tout se passe très bien au village, tout va bien, mais c'est juste eux là, des qui, femmes. Les, les petites parasites, mais en même temps, c'est quelque chose, tous les matins, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille défoncer du pisoule quoi, <rire> mais, ça vous, ça vous motive, en fait, hein, je sais pas, moi, je trans, on se transmet ça de génération en génération, ma fille, elle viendra, va, va non, c'est une femme, mais, par contre, mon petit-fils, si j'en ai un, il, il ira comme ça, il ah. défoncera du pisou quoi, c'est... Euh... C'est un véritable patrimoine en fait, un peu. Ah ouais, un ouais. héritage. Ah ouais, c'est un patrimoine mais qu'il faut détruire. Est-ce que, au fond, euh, vous et même les habitants euh, du village voisin, n'espérez pas qu'un jour la paix arrive Non. Ça ne vous dit même pas de faire une fête des voisins par exemple Non, non, là, non, des repas. Non, non, non, non, non. non. Ce qu'ils ont fait, c'est un peu c'est impardonnable quoi ah, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs mais je vais pas vous le dire parce que moi j'habite ici moi j'habite ici c'est transmis c'est transmis vous vous habitez pas ici vous êtes vous êtes de quoi non vous n'êtes pas Boyac regardez-moi ça là, vous n'êtes pas Boyac non je vais pas vous le dire oui, par contre eux eux ce qu'ils ont fait moi je moi je le pardonnerai jamais apparemment nous on a fait un truc ils nous le pardonnent pas j'en ai rien à faire moi je... tous les matins je me lève tous les matins c'est je vous ai dit oh regardez-moi tous les matins genre c'est c'est un peu une attraction d'accord mais mes enfants ils continueront mais il y a quelque chose là-dedans il y a un petit cœur là il y a un petit cas et moi je vais, je vais utiliser pour aller défoncer. D'accord. D'accord. Ouais, on va s'écarter un peu. Hein. Mais rien, normal. Euh... Oui, en fait, euh... comme je vous disais, chaque jour ici, à 8h à peu près, euh, les villageois de Poyac et de Pizoul viennent s'affronter à la frontière. Ça montre, ça témoigne de la grande rivalité. D'accord, mais c'est un peu votre rôle d'intervenir, vous n'intervenez pas Non mais là, il est sous contrôle, il est bien. Ah, là, il n'a pas l'air de sous contrôle, là. Là. je le connais, Thierry. Et ici, euh, il n'y a pas d'intervention, enfin, qu'en cas d'extrême nécessité, joueurs, vous voyez, on traite la violence par la paix. Voilà. Et pour vous, c'est quoi une extrême nécessité euh, Un mort, par exemple, ah euh, oui. voilà, tout simplement. Voilà. Et, toi, oui. Naturellement, je, je le laisse s'exprimer, on est dans un pays libre, une démocratie, euh, liberté d'expression oblige, vous voyez Et euh, c'est tous les jours comme ça Tous les jours, tous à 8 heures. heures tous les jours. Et ça ne vous tout fatigue tout pas Non, ça ne me fatigue pas, c'est mon métier, ça fait partie de l'animation, voilà d'accord, je me sens vraiment utile en tant que, encore ouais, une oui, fois, Ça va. vous êtes vraiment utile oui. Bon doucement Pierrick, hein. doucement. Et la barrière elle a déjà été cassée Je sais pas, rien. Non elle est très solide C'est ah. un peu fatigant au bout d'un moment Oh ah, ah, Pierrick, oui. euh, moins fort oui. Et euh, voilà D'accord PIERRICK Bon Pierrick, tu m'emmerdes, viens hein. que tu dégages maintenant, c'est bon, non mais c'est bon, pas oh. Fatigant celui-là Quand je vous ai vu en fait vous battez surtout avec des, des cailloux, des bâtons, des, des bouts de bois, des armes très rudimentaires. Mm -hmm. Et ça vous arrive pas de vous battre Vous êtes peut-être des mitraillettes, des pistolets, des épées, non non. non. On n'est pas aux états-unis. Parce que moi je suis pas violent. Je suis pas violent à part avec eux. Oui. Et avec ceux qui me manquent de respect. Mais par contre. Par contre, j'ai pas d'armes. J'ai une hache, ça sert à couper du bois, ça sert pas à couper de la... D'accord. Euh, bah merci d'avoir répondu à cette question. Il hey. y en a d'autres mmh. Ah, ça fait 5 ans que je suis là, je suis excité aujourd'hui quand même. Ah bonjour Jean-Pierre. Ça va Raoul Ça va et vous Un villageois de Pizoul. Voyage ah, Aimez-toi, couille. vous ah, Bon, euh, c'est pas grave. Ah, Le plus important, c'est que je suis là. Et le cessez-le-feu intervient souvent 13 minutes après huit heures, Donc voilà. Donc euh, en tant que gardien de la paix, je suis très content d'assurer cette fonction. Euh, ouais. Cette fonction On très digne de Voilà voilà. Ah, je vais mourir Mais Il n'est pas en train de mourir là Il faudrait peut-être l'aider, non Non mais d'après la procédure constitutionnelle, un homme prononçant, un individu prononçant le mot mourir ou mort. Euh, doit mourir et je n'ai pas le droit constitutionnellement d'intervenir. Oui, enfin, vous êtes humain quand même hein, si vous êtes quelqu'un... je respecte la loi, c'est mon devoir. D'accord. Certes, l'origine du conflit entre Pisoules et Boyac reste encore sombre. Cependant, les habitants de Pisoules et de Boyac peuvent dormir tranquilles. Leur garde-frontière Jean-Claude est un homme de grande qualité.